Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice type BAC de physique chimie sur le chapitre lunettes astronomiques. C'est un exercice qui s'appelle la grande lunette de Meudon. On y va Alors on va tout de suite aller voir l'énoncé. Donc un exercice récent, de 2021, même si ce n'est pas marqué ici. Sur 5 points, Donc, tu peux considérer... Donc ça prend environ 50-55 minutes hein, pour le faire. Donc, ensuite, on arrive directement sur l'introduction de l'exercice. Donc Là, c'est toujours un petit peu la même chose. Je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites pour t'expliquer comment bien démarrer un exercice Team Back. Donc, tu as le petit paragraphe de mise en contexte, le ou les objectifs de l'exercice. Tu vois, On va le lire, ça. Le but de cet exercice est de modéliser la grande lunette puis de calculer l'angle sous lequel on observe l'image d'un cratère de la Lune à travers cette lunette. Donc deux petits objectifs. Ensuite, tu as les données, donc il n'y en a pas beaucoup, puisque tu as deux lentilles, donc L1 L2, et on te donne leur distance focale respective, f'1, f'2. Voilà. On arrive ensuite sur la première question, en te disant au passage qu'on a un document-réponse sur lequel on va modéliser la de lunette sans souci d'échelle. Alors, question 1. En utilisant ce document à rendre avec la copie, nommez la lentille L1 et la lentille L2. Bon, on va aller voir ce document réponse. Pour bien visualiser donc L1 et L2. Alors, L1, elle est là. L2, ici. Donc, tu peux voir que L1, elle est positionnée du côté de l'objet. Hein, l'objet qu'on observe, il est là, tu vois. Euh, donc côté a priori de la Lune, du cratère qu'on veut observer sur la Lune. Donc comme L1 est du côté objet, on va l'appeler l'objectif. Ensuite, même raisonnement avec L2, sauf que L2 va être placé du côté de l'œil de l'observateur. Donc œil, du coup, elle va s'appeler oculaire. Voilà. Donc maintenant, on va juste rédiger ça. Voilà ce que je te propose. Donc ça reprend vraiment ce que je viens de dire. Donc la lentille L1 s'appelle l'objectif parce qu'elle est placée du côté de l'objet. Okay Et ocul oculaire parce qu'elle est placée du côté de l'œil. Bon, c'est tout. Alors Je t'ai remis dans la marge un hein, objectif oculaire parce que ça c'est une notion de cours. Du coup, il faut, il faut quand même les connaître. Quoi. Allez, on revient sur l'énoncé, sur question 2. Une lunette astronomique est un système optique afocal, donner la définition du terme afocal. Alors, on va repasser par le document réponse, même si on n'a pas encore tous les rayons qu'on fera après. Donc, Ce qu'il faut que tu vois, c'est que on a un objet qui est situé à l'infini, tu vois B à l'infini, partout là, et la lunette astronomique elle va donner une image de cet objet à l'infini, qui va, elle qui va être elle aussi, pardon, à l'infini. C'est-à-dire que tu vas avoir sur les tracés, à la question 5 ou 6, si je ne dis pas de bêtises, tu vas avoir des rayons qui sortent tous parallèles, comme ça, euh, issus de, de L2. Donc en fait, tu as un objet à l'infini, et une image à l'infini. Bah, un système à focal c'est ça. C'est ça la définition. Donc on va rédiger ça tout de suite. Donc il y a juste à dire ça, hein. un système optique à focal donne une image à l'infini, d'un objet à l'infini. Voilà. Alors là on ne te demande pas l'utilité de ce genre de système afocal. Si on t'avait demandé l'utilité, on aurait pu mettre. Euh, ce genre de système permet entre autres euh, d'éviter la fatigue oculaire, parce que quand tu as une image qui se fait à l'infini, ça évite à l'œil d'avoir à accommoder. Voilà. Donc ça évite la fatigue oculaire. Donc c'est pratique. Ensuite, donc question 3, sur le document réponse à rendre avec la copie, indiquer la position des foyers objet f2 et image f'2 sans souci d'échelle. Okay. Alors, voilà donc moi j'ai reproduit la, la figure et j'ai placé tu vois, donc F2 et F'2 ici. Alors, comment on peut les placer ces foyers Alors, déjà, dans un système à focal, comme on a défini à la question 2, ben, il faut savoir qu'on place en fait, les lentilles, donc l'objectif et l'oculaire, de façon à justement avoir une certaine propriété euh, qui est la suivante c'est que F2, donc le foyer objet de la lentille L2, tombe exactement au même endroit que le foyer image de la lentille L1. Voilà. c'est une propriété d'un système infocal. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer par mettre f2 sur f'1. Okay. Donc tu vois que du coup, tu te retrouves avec f2 qui a 4 carreaux de O2. Bon, bah, f'2, tu vas le placer côté image du coup, bah, à 4 carreaux de O2 pareil. En fait, f'2, c'est le symétrique de f2 par rapport à O2. Et c'est comme ça que tu places tes foyers. Voilà. D'abord f2, ensuite f'2. Allez on revient sur l'énoncé. La lunette astronomique représentée sur le document réponse à rendre avec la copie. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de pas grand-chose d'intéressant par rapport... C'est presque du cours, là. Donc, on te dit qu'il y a un objet situé à l'infini, qui met des faisceaux parallèles entre eux, etc., par contre, il y a un truc spécifique à cet exercice, en tout cas qu'on ne retrouve pas dans tous les exercices de ce type, c'est le faisceau pénètre dans la lunette en s'appuyant sur les bords de la lentille L1. Bon, ça c'est pas toujours le cas. La lentille L1 donne de ce point B une image intermédiaire appelée B1, Bon, ça c'est assez classique aussi. Alors, sur le document réponse à rendre avec la copie, tracer le trajet du rayon lumineux issu de B, pénétrant par la lunette... Euh, bon, en fait, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Ben, OK, qu'est-ce qui se passe pour ce rayon-là Et tracer les rayons jusqu'à euh, L2 et noter euh, la, la position de l'image intermédiaire. Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre le même document réponse. Donc, toi, je t'invite à répondre sur le vrai document réponse. Moi, bon, ici, c'est des captures d'écran. Voilà. Alors, on va expliquer un petit peu ça. Donc là, il faut bien voir que tu as des rayons qui arrivent et qui viennent toucher les bords de la lentille, ces deux-là, on va les regarder après, d'accord Là, on s'intéresse à ce rayon-là, ce rayon qui passe, donc qui vient de B à l'infini, qui passe par O1, le centre optique de L1. Comme il passe par O1, il n'est pas dévié, ok Donc ça, c'est un avantage de ce rayon, c'est pour ça qu'on l'étudie souvent en premier. Là, tu peux le prolonger sans problème et tu le prolonges jusqu'à L2, ok On verra ce qui se passe pourquoi il a cette direction-là dans un second temps. Okay. On va s'intéresser à ce qui se passe ici pour l'instant. Alors, comment placer l'image intermédiaire En fait, tu sais que l'image du point B, qu'on va appeler B1, ben, elle est forcément sur ce rayon que tu viens de tracer ici. Alors, pourquoi elle n'est pas ici Pourquoi elle n'est pas ici Pourquoi elle est ici ben, C'est parce qu'en fait, il y a une propriété optique qu'il faut utiliser. Là, C'est quand tu as un objet qui est situé à l'infini, tu vois l'objet qu'on est en train d'étudier, par exemple un cratère sur la Lune, ben, quand tu as l'image ben, de cet objet euh, situé à l'infini, passant par une lentille convergente, ben, cette image elle va se situer dans le plan image. D'accord Donc dans ce plan-là, qui est situé au niveau euh, du foyer image F'1. Ça, c'est une propriété des lentilles convergentes. Voilà, donc finalement, ton point B1 ben, il va se situer quelque part sur ce rayon, et en même temps dans le plan image. Donc il n'y a pas 36 000 possibilités, il va être ici, à l'intersection des deux. Bon. Et ton image, euh, donc tu peux la représenter par une flèche donc, qui part d'ici, de f'1, et qui va jusqu'à b1, donc vers le bas, puisque ça te donne une image qui est renversée. Okay. Voilà, donc maintenant, comment on fait pour faire sortir le rayon qui arrive sur L2 Pourquoi on le fait sortir dans cette direction-là ben, Ce que tu peux faire, c'est prendre un rayon qu'on appelle fictif, parce qu'il n'existe pas vraiment. Tu vois ce rayon que j'ai tracé en pointillé ici, qui part de B1 et qui passe par O2, ben en fait, il n'arrive pas vraiment de l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc C'est pour ça qu'on appelle ça un rayon fictif. Il n'existe pas, entre guillemets, euh, mais on, on a le droit de s'en servir, pour déterminer la direction de sortie euh, des rayons euh, qui passent par L2. Okay. voilà. Donc on utilise la même propriété que là, hein, c'est-à-dire que ce rayon-là qui passe par O2 ne va pas être dévié. Tu vois, B1 O2, bah, tu peux le prolonger sans problème, ici, et finalement ça te donne ta direction de sortie. Voilà. Et donc le rayon qui est venu frapper L2 ici, bah, tu lui fais prendre exactement la même direction, puisque, comme on sait qu'on va avoir une image à l'infini, bah, tous les rayons de sortie de L2 vont être parallèles entre eux. Voilà. Et tu peux mettre aussi B' infini. Voilà. Ce B' infini, c'est l'image de ce B infini. Ok. Allez, on continue. Donc, représenter le faisceau émergent issu euh, donc 5A, Représenter le faisceau émergent issu de l'objet B. Bon. Ça, je te résume un peu tout ça, on te dit de faire la même chose avec les deux rayons qui viennent frapper euh, les bords de la lentille L1. Voilà. Donc, sinon, pas, pas grand chose de plus là dans cette euh, question. Bon, donc On va s'intéresser à celui-là en premier, donc tu viens, qui vient frapper L1 non, sur le bord supérieur. Alors, il faut bien voir que tous ces rayons-là, ils viennent de B. D'accord Bon, tu vois, B l'infini, B l'infini, B l'infini. Comme nous, on sait maintenant que l'image de B, elle se situe ici, l'image intermédiaire, elle se situe en B1, bah forcément, tous les rayons qui viennent de B, ils vont converger vers ce point B1, d'accord ce rayon-là, il va converger vers ici, voilà. Il va passer par B1, alors tu peux le prolonger jusqu'à L2, on regardera ce qui se passe par la suite. Même chose avec le rayon qui vient de B l'infini mais qui frappe le bord inférieur de L1, bah lui aussi il va passer par B1 et tu peux le prolonger aussi jusqu'à L2. Voilà. Donc ça c'était pour cette partie-là. Maintenant pour cette partie-là, bah, c'est un peu ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que tous les rayons là ils vont sortir parallèles parce qu'on a une image à l'infini. Donc comme toi tu, tu connais déjà ta direction de sortie parce que tu l'as déterminée grâce à ce rayon-là, bah, tu as juste à prendre les rayons qui viennent frapper L2 et à les faire prendre la même direction de sortie, voilà, qui est bien parallèle. Tu vois toutes ces directions-là finalement sont parallèles, sont parallèles entre elles, quoi. Voilà. Tu peux mettre aussi le nom des des, des points images, b'infini, b'infini. Voilà. Alors. Question 6. Le point B est vu à l'œil nu sous l'angle θ, appelé diamètre apparent de l'objet, et là on te demande de placer θ'. Alors. Alors ça, c'est pas compliqué. Hein. Tu as juste à regarder où se situe θ. Tu vois, θ en fait, c'est l'angle entre ce rayon-là et l'horizontale. Ok, bah tu fais pareil, mais du côté image. Donc θ', il va être ici. Tu vois, entre ce rayon-là, même s'il est fictif, on a le droit de le prendre comme référence, hein, c'est pas un souci, et Voilà. Donc, ton θ', prime, tu peux le mettre ici. Alors au passage, hein, tu le retrouves partout, θ' prime, entre tous les rayons que tu as tracés et l'horizontal. On aurait pu le mettre là, on aurait pu le mettre là, là, ok. Voilà. Alors, maintenant on va passer à la question euh, 7. Donc ça devient un petit peu plus calculatoire. Alors tu as de la chance, on te redonne l'expression du grossissement. G égale θ' sur θ. Bon, celle-là, il faut quand même la connaître. On te dit que euh, θ' et θ' sont petits, donc tangent de θ' et tangent de θ' sont égales à θ' et θ'. Bon, ça, c'est aussi toujours le cas dans ce genre d'exo. Donc, on te demande de retrouver l'expression littérale de G, mais en fonction de f'1 et f'2. Bon. Donc là, il y a un petit peu de, de trigo à faire, en particulier. Donc, je vais dérouler... Jusqu'en bas. Donc déjà, dans un premier temps, tu repars de g égale θ' sur θ. Ok, je te l'ai remise dans la marge, celle-là, parce que même si on ne te la donne pas, euh, il faut la connaître. Bon, alors de là à là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Comme on sait que θ' et θ' sont petits, on va dire que θ' égale tangent θ' et θ' égale tangent θ'. Alors ça, c'est souvent redit dans l'énoncé, mais si c'est pas dit, tu as le droit de, de l'utiliser aussi. Alors normalement, ici, il faudrait mettre Environ égal, tu vois, parce que bon, θ prime pas exactement égal à la tangente θ etc. Bon, là, on va considérer qu'on a égal. Hein, C'est pas, pas problématique du tout. Bon, maintenant, on va devoir exprimer tangente θ et tangente de en fonction bah, de certains, euh, de certaines distances en fait, qu'on va retrouver sur ce schéma-là. Donc Il faut faire un petit peu de trigo. Alors. Tangent θ', on sait que c'est opposé sur adjacent. Donc si tu prends θ', par exemple, ici, bah, il va falloir que tu te mettes dans un triangle rectangle, déjà, et que tu prennes le côté opposé sur le côté adjacent. Bon, là, il y a un souci de ce côté-là, parce qu'on n'a pas de rectangle bien, pardon, de triangle bien fermé. Bon, a priori, ce côté-là, il ne faut pas l'utiliser, d'accord Donc, en fait, tu prends ton angle θ', et tu le mets ici. Theta prime. Alors pourquoi tu le retrouves ici Parce que tu as deux angles, on appelle ça opposés par le sommet. Donc deux angles qui sont égaux. Il faut en profiter. On va faire pareil avec Theta. Theta, tu le retrouves ici. Et ça va être beaucoup plus pratique de faire de la trio dans ce triangle-là et ce triangle-là. Voilà. Alors comment on va faire Donc, Du coup, tangent de Theta prime, on va prendre opposé. Donc, tu vois, le côté opposé, là, il s'appelle B1F2. C'est l'image intermédiaire, en fait sur le côté adjacent, donc O2, F2. C'est ce qu'on retrouve ici, B1, F2 sur O2, F2. Maintenant, pareil de l'autre côté avec θ. Donc, tangent de θ, ça va être opposé, donc on retrouve encore une fois B1, F2 sur adjacent, donc cette fois, c'est O1, F2. OK. Bon, même chose, donc, on, on met ça ici. Tu vois qu'on retrouve B1, F2 là et là. Ce B1, F2, justement, quand on va multiplier par l'inverse, là, il va se simplifier. Alors on va faire ça déjà, on, va faire, on a une fraction de fraction, donc on va faire monter ça ici, donc on va multiplier par l'inverse, vois, donc ça va être O1 F2 sur B1 F2. Alors première chose, et deuxième chose, si tu regardes bien en fait, O2 F2 c'est F'2, donc on va remplacer O2 F2 par F'2, et O1 F2 c'est F'1 distance focale de la lentille, 1. Okay. lentille L1, donc on va avoir ça qui est égal à f'1 et ça qui est égal à f'2, voilà, on va faire tout ça en même temps dans la prochaine étape. Voilà ce que, tu, ce que tu retrouves ici, donc on multiplie par l'inverse et on remplace f'1 et f'2. Et finalement tu vas avoir donc b1, f2 qui se donc en haut et en bas, et tu tombes sur l'expression littérale de g en fonction de f'1 et f'2, voilà c'est ce qu'on te demandait. On va passer à la question suivante. Alors 8, calculer le grossissement GGL, donc GL c'est pour grande lunette, euh, de meudon. Alors celle-là, elle va être très rapide, puisque c'est juste euh, une application numérique de la question 7. En fait, tu vas prendre cette expression littérale, okay, et tu vas remplacer F'1 et F'2 qu'on te donne dans l'énoncé. Alors F'1, c'est 16 16 mètres. Okay. Par contre, F'2, c'est 4 cm, donc fais attention de bien mettre 4 fois 10 moins 2. Fais attention aussi, dans le résultat, alors déjà de bien mettre en notation scientifique, mais surtout de bien prendre un chiffre significatif. Tu vois, tu es limité, là il y en a deux, et là il n'y en a qu'un seul par contre. Voilà. Dans l'énoncé, on te dit bien 4 cm, pas 4,0 par exemple. Donc on est limité par un chiffre significatif. Et là, il n'y a pas d'unité, parce qu'on fait des mètres sur des mètres. Okay. Donc, pas d'unité ici. Voilà pour cette question, c'était rapide. Euh, on va passer à la dernière, question 9. Donc on te dit que on observe un cratère qui s'appelle Albategnus, euh, qu'on observe sous un angle de.. Euh... Alors ça c'est un, euh, euh, un une minute d'arc, ça s'appelle. Donc ça c'est peut-être une unité d'angle que tu as. Pas souvent vu, donc il euh, y, y a pas mal d'unités hein, pour les angles, donc radians, degrés, etc. Mais il y a aussi minutes d'arc, secondes d'arc, ça c'est des unités qu'on utilise pas mal hein, en astronomie. Voilà, on te donne la conversion en, euh, entre degrés et minutes d'arc, tu vois. 1 degré est subdivisé en 60 minutes d'arc, donc en fait 1 degré égale 60 minutes d'arc. La minute d'arc hein, c'est l'apostrophe. Dans cette question, donc, on te dit que θ est égal à une minute d'arc, et on te demande de trouver θ' et de le mettre euh, en degrés. Allez, on va faire ça tout de suite. Alors là, ce que tu peux faire, c'est reprendre euh, l'expression littérale qu'on t'avait donné bon, pour G, G égale θ' sur θ, et ce que tu vas faire, c'est faire passer θ de l'autre côté. Tu vois, tu fais passer θ ici, et ça te donne finalement l'expression littérale de θ', θ' prime. Prime égale gθ. Alors, tu peux utiliser directement celle-là pour faire l'application numérique et remplacer g par 4, 10, moins 2, par exemple. Bon, moi, j'ai tendance à ne pas faire ça parce qu'il y a un risque de perdre en, en précision au niveau des résultats. Là, c'est pas le cas parce que 4, 10, puissance 2, c'est une valeur exacte. Mais bon, tu vois, tu peux aussi prendre l'expression littérale, ici, un petit peu plus complète, de θ'. Alors, pourquoi plus complète Parce que celle-là, elle dépend que des données de l'énoncé, tu vois, f'1 est donné, f'2 aussi, et θ aussi, alors que g n'est pas donné dans l'énoncé, g c'est quelque chose que tu as calculé dans l'exercice. Voilà. Bon, ça c'est une petite habitude à prendre, d'avoir des expressions littérales qui dépendent que des données de l'énoncé. Bon, encore une fois, dans ce cas-là, ça revient au même, parce que c'est une valeur exacte. Bon, ben, du coup, tu n'as plus qu'à remplacer en prenant cette expression, cette expression ça revient au même, donc moi j'ai pris la deuxième. Donc, vois, J'ai remplacé bah, f'1 sur f'2, bah, comme ici, par 16 sur 4 fois 10 moins 2. Et en fait, θ, bah, c'est pratique parce que ça vaut 1. Donc finalement, on trouve euh, θ' égale 4 10 puissance 2, donc toujours un chiffre significatif, minute d'arc. Donc là, tu mets bien le petit prime là, pour dire minute d'arc. Et euh, la dernière étape, ça va être de convertir en degrés. Okay Alors pourquoi 7 degrés Pourquoi on divise par 60 C'est parce que dans l'énoncé, on te dit que 1 degré correspond à 60 minutes d'arc. Bon là toi tu as 4 10 puissance 2 minutes d'arc. Donc tu cherches le point d'interrogation. Okay, tu dois faire un petit produit en croix. Pour trouver ce point d'interrogation, tu vois que finalement ça revient à faire 4 fois 10 puissance 2 fois 1 divisé par 60. Finalement ça revient à diviser par 60, tout simplement. Voilà et on trouve 7 degrés, donc tu fais toujours attention à bien prendre un chiffre significatif, hein, pas 7 virgule quelque chose. Ouais. Bon bah écoute, tu vois, c'est un exercice assez rapide. On a fini l'exercice. Donc là, moi, ça m'a pris environ. Alors déjà, je vais arrêter le petit chrono. Hop Ouais, ça nous a pris environ 20 minutes, tu vois. Et en termes de pages, donc 1, 2, 3.. 4 pages seulement, avec en sachant qu'on a utilisé pas mal le document annexe, donc je dirais plutôt en tout, en, en mettant de côté le document annexe, ça fait, ça devrait te prendre, moi ça m'a pris deux pages, donc divisé par 2, ça devrait te prendre environ une page à 4, Que la rédaction hein, sans compter le, la partie document annexe. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Euh, merci de l'avoir suivi jusque-là. Moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, et surtout, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao